Amène moi si le délégué là Vraiment, ils m'ont chassé, ils m'ont chassé. Tu as senti la femme du délégué C'est pas moi-même, c'est les gens de mon, de mon village qui me font ça. Je Comment tu peux faire ça maintenant, euh, maintenant, tu, eh, tu es venu à Cotonou non Je suis venu à Cotonou, on veut tout à mes après, quand je vais gagner un peu d'argent, je vais quand même pas couler ces médias. La vie de Cotonou n'est pas la vie du village. Hein. Non, veux, moi, quand je veux gagner un peu d'argent, je veux, je, veux, je, veux, je veux construire une famille. Maintenant, la vie que tu as bâtie au village, là, maintenant tu as laissé ça, tu veux faire quoi ici à Cotonou Non, je veux reconstruire, quand je ne quand même pas rouler les Tu as créé là-bas au village, tu es venu à Cotonou, tu veux que viens, je te roule bien c'était Il y seulement trois femmes là-bas. seulement trois femmes. Et ils, à quoi de ça, ils m'ont renvoyé. Qu'est-ce que j'ai fait avec chose de grave Abyss, maintenant, tu as laissé les, tes, tes femmes là-bas, là maintenant, tu es venu faire quoi Tu es venu faire quoi ici à Cotonou Je veux rester ici, chercher un peu d'argent que ma vie ici. Gardez ne viens pas vital. ici me créer dans le temps. Je te promets tout que je ne vais rien faire. C'est pas grave. n'y personne. à toi, mon frère. Les dos, mon frère. Il n'y a pas de souci. Bienvenue chez moi. Merci. <rire> D'accord. Mais promets-moi que tu seras sage. Tu ne veux pas de problème ici. Tu as des problèmes laissé ça là, avant de venir Bien à Cotonou. Tu as laissé tous les problèmes non, Moi là, et là, les problèmes là, c'est fini. Merci. bonne arrivée Bienvenue chez moi, mon frère. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu passe une très bonne journée. Merci. Mm -hmm. Tu as envie de revenir non? Ouais ouais ouais normal. Pour ouais. notre situation là. Quelle situation? Ah oh. Et ah. quelquefois quand il vient soigner mon amie ça va. Faut faut jouer. en parler avec tes amis on ne sait jamais. Mm -hmm. Peut-être ils connaissent des Le trucs médicama, que je peux prendre ou quelque part on peut aller si nous sommes fatigués chéri ta okay. famille. Ne hein? t'inquiète pas. Mm -hmm. <coughs> chéri, tu es <coughs> une tu me dis, je te dis, je te dis, je te dis, je te Tu dis, dis, D'accord. Ok, bonjour à toi. Merci, merci. Ça va chauffer maintenant. Mmh. Oui. Oh, mon mari, qu'est-ce tu vois là Il fait le force partout, c'est lui seul. Tiens, tu m'en là. Quand il revient à la maison le soir, là, on dirait que le truc qu'il fait là-bas, là, quand il se force. Mais oh, ta vie me plaît pas. C'est pire. là Pour moi, mon mari, ah, ma chérie. Il fait ce truc. Oh. Mmh. Il me... oh. Mais le problème, Moi, on n'arrive pas, pas. je n'arrive pas, on ne comprend pas, c'est la grossesse, eh oui. c'est tout ce qui me manque, hein, je prie Dieu, je... les alphas, oh. ils ont parlé d'alpha, on est parti, ouais, ils ont parlé, ah. ma chérie, je suis fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai fait, mm. ni mon mari, on ne comprend plus rien, hein, mm. c'est tout ce qui me manque, c'est ça, sinon il fait bien, ah. Ah. oh, J'ai laissé, ah. ce qu'il ah, doit as manger, as oui, oui, madame. Vas-y. Oui, Pardon. Eh. Oui? Vous n'avez pas de sel et de l'eau. Jésus. Oui, sinon, j'ai attendu vous êtes en train de parler à votre copine là. Oui, c'est Et oh, au moins, c'est bien, c'est parti de bord. Ça m'a oui. fait tout plat. Sinon, je ne vois pas où vous en haut, quoi. Comme je suis oui. pas lancé là, vous pouvez m'aider à prendre ça dans la chambre. Okay. Vous allez m'aider oui, à prendre ça. Oui. Votre mari. Il est là? Bon, il est parti travailler. Ah, ok. Mm -hmm. Eh, oui! Oh. Vas-y! C'est va. Qu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Ah, c'est quoi ça là Tu sais. Oh, Attends, oh non, non. Quand moi je sortais aujourd'hui ce matin, là, quand en zé... oh, ah, hey. tu en C'est l'œuvre de Dieu. Tu sais. C'est Tonton, tonton, ton villageois. Tonton quoi C'est la voisine c'est pas moi. Oh, bon c'est la voisine. C'est qui Tonton villageois là même Hey Hey Tonton ah, qui est venu ah, du village là. C'est villageois ça. Hein C'est ce qu'il a fait ça. Oui, je vois le petit, je vois le petit. Vous parlez de Kay Villageois. Ah ah! Pas vous, pas vous, tout à vous, on dit. Oh! c'est pas moi, hein? C'est moi, qui a, ça, hein. Oh, t t pas moi qui a fait ça, hein? Vous dis-le, on dit, il y pas à vous. Ah! C'est moi, c'est pas moi, hein? C'est pas moi-même qui a fait ça, hein? Sinon, attends, maintenant. J'aime que tu as. Comment se fait-il que tu que moi je le quitte la maison ce matin? C'était pas comme ça. Ah non, c'est normal. Mais quand je reviens maintenant, c'est comme ça. Non, j'ai le médicament quoi, déjà le le village. quest médicament moi, de ça sa... euh, ah, Mon n'est pas à la maison, hein. Elle est là. Qu'est-ce qui passe bon Si si si on a jamais causé. On ne peut pas parler. On le rapport entre... Elle Est enceinte ou oh, elle oui. fait ah oui. elle point raconte ça. Donc, le matin, moi j'étais là tranquillement. Uh -huh. Et la tata elle, elle disait à sa copine que son mari n'avait pas la santé depuis des années. Il cherchait un médicament et uh -huh. puis quoi. Mmh. Et comme moi, je suis là, je, je, je les ai aidés. Non, non, même si vous avez une le là, je peux aussi. Ah! Je... Ah! Tu as, tu as ah! le peuple, ah! ah! ah! tu me dis ça. toi. tu m'as dit, tu m'as dit que tu as laissé tes problèmes au village. C'est toi ah! seul tu es venu chez moi. Ah! Hey. maintenant, vous encore ces problèmes. Non, c'est les problèmes qui m'ont suivi. Eh. Ah, mais tu Ah, oui. ok. Il c est là, une pour une pour une il est ah, oui. ok. Hey. Oh, est ok, ce okay. qu'on so va faire, s'il vous plaît, amenez-moi le On le délégué On l'a On On délégué, l'a avec mon code pour mon abyss 229 pour gagner 200% de bonus sur ton premier dépôt. Ne perdons pas de chance. Oh, alors gagner beaucoup d'argent.